Allez, on poursuit la présentation des personnages de cette dernière vague de Star Wars Légion française avec Jin Erso, un personnage assez compliqué à maîtriser, hein, je dois avouer, c'est vraiment un personnage qui est fait pour, pour les pros. Au passage, je remercie FFG et Asmodé pour l'envoi de cette vague qui m'aura permis de tout vous présenter en une semaine. Et puis, n'oubliez ben, pas, de commenter, de partager, de liker, et puis ben, de vous abonner, ça n'est pas déjà fait. Allez, comme d'habitude, on commence par la macro, c'est parti Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de Jean euh, Plutôt réussi la figurine, comme les autres, hein, euh, mérite d'être prise en main, puisque quand on les regarde sur le site de FFG, on ne se rend jamais vraiment compte des proportions. Et là, je le redis, euh, ben, pour Star Wars si Légion, on a vraiment des proportions qui sont très humaines, très bien réussies et des corps qui sont bien répartis. Ça fait plaisir. Juste un petit bémol hein, sur cette tonfa que je trouve un petit peu bizarre, un petit peu lourdeau, mais ça passe beaucoup mieux en vrai que sur les images qu'on nous avait montrées. Allez, on regarde la carte. Attention, hein. en tournoi, Ginnerso ne vous coûtera plus que 110 points, donc c'est bon à savoir. 600 vie et 3 en courage, elle défendra naturellement en blanc. Elle transforme ses adrénalines en critique et en défense, ce qui est assez bien vu pour une guerrière de sa trempe. Elle se déplace à 2, ça c'est dit. Attaque au corps à corps, 4 dés noirs avec son tonfa. Donc en gros, il n'y a que Luke et Chewbacca hein, qui font mieux qu'elle, comme ça c'est clair. Pour ce qui est des mots clés, on va découvrir Vivacité d'esprit qui fait gagner un pion de visée et d'esquive. Ce sont des pions qu'il faut impérativement jouer dans Légion, trop souvent délaissés, surtout le second. Alors ne vous en privez pas, attention c'est une action mais qui pour le coup compte double. Intuition du danger 4 est très fort, puisqu'il ajoute autant de dés de défense que vous gardez de pions de suppression contre une attaque à distance avec un maximum de 4. On n'oubliera pas les covers donnés par ceci, elle deviendra donc difficile à blesser sous la pression. Infiltration est un bonbon sucré pour les scénarios d'embuscade ou fortement décorés, puisque vous pourrez vous déployer n'importe où. Au-delà de la portée de 3 d'un ennemi, on retrouvera également Agile et Tireur d'élite qui supprime un cover quelle que soit la cible, c'est complet. Ordre strict, qu'on avait vu avec Krennic, retirera les suppressions sans lancer de dés, alors que le Évitement Uncover vous permettra de faire monter votre taux de suppression pour l'intuition du danger, c'est intéressant. Le superbe A180 carte double. Pour 0 points, vous offre soit la possibilité de taper fort à distance 2 avec 2 dés rouges et 1 blanc et perforant 1, soit après récupération de passer à distance 3 pour 2 dés noirs et 1 blanc avec le même mot-clé. C'est la polyvalence rebelle obligée. La carte de données de reconnaissance va s'ajouter à l'infiltration en vous permettant d'effectuer un déplacement de 1 avant le premier round, histoire de ne plus être qu'à 2 des méchants. Allez, on passe aux cartes de commandement. Pips 1, insoumise, on la reconnaît bien là. Vous gagnez charge après avoir effectué une action se déplacer. Et si vous arrivez au contact d'un socle d'une figurine ennemie pour entamer un corps à corps, vous pourrez effectuer une action attaquée au corps à corps gratuite contre cette unité ennemie. La charge, c'est plutôt sympa. De plus, avec ce Pips, vous aurez la possibilité soit de faire une attaque, soit... Si vous êtes à distance, de faire valoir cette charge. Puisque à distance 1-2, vous pourrez payer 1 suppression pour vous ruer sur l'ennemi avant son étape se rallier. Pips 2, vous activez Jin et un soldat. Elle gagnera Inspiration 2 et la troupe qui reçoit l'ordre gagne Travail d'équipe. Lorsqu'une unité dotée du mot-clé Travail d'équipe est à portée 1-2 d'une unité qui porte le nom spécifié, en l'occurrence Jin Erso, si l'une ou l'autre des unités gagne un pion de visée ou d'esquive, l'autre unité gagne un pion de même type. Attention Et ce, quelle que soit la quantité de pions gagnés. Avec inspiration, Jin va faciliter le nettoyage des suppressions autour d'elle. Le travail d'équipe résonne avec la vivacité d'esprit puisque le pion de visée et d'esquive vont se multiplier comme des petits pains. Soignez votre cohésion d'équipe donc. Allez, on en termine avec le Pips 3. Elle active 3 soldats et Jin va gagner Profit Bar qui lui fait gagner un cover. Les unités qui reçoivent un ordre peuvent subir insuppression pour gagner un cover aussi. De plus, avec cette carte, paniquer ou être démoralisé ne sera pas possible et à la fin de l'activation, le pion disparaît. On joue avec le feu, mais c'est ça être rebelle. Bon, qu'est-ce qu'on en dit de cette Jinro c'est un personnage euh, sulfureux, je trouve, euh, voilà, qui est brûlant, euh, brûlant parce qu'elle euh, surfe euh, tout le temps hein, euh, dans les limites, à la frontière euh, de la suppression. Euh, C'est peut-être pas un personnage à mettre dans toutes les mains et euh, il faut vraiment avoir euh, maîtrisé euh, parfaitement le jeu pour pouvoir euh, en ressortir toute la, euh, toute la sève profonde. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas jouer Ginnerso, mais je dis que bien jouer et dans les mains d'un joueur de qualité, c'est vraiment un personnage extrêmement badass et que j'adore. La figurine est aussi belle et elle bénéficie de toutes les améliorations que FFG a apportées au niveau de la qualité et du dynamisme des figurines. Donc ça, c'est un bon point sur lequel on ne reviendra pas. Et puis, ses ben, caractéristiques hein, qui sont de plus en plus subtiles et diverses, ben là aussi, c'est la preuve que le jeu gagne en maturité. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes ces cartes en FR en téléchargement gratuit dans les news de mon Tipeee. Allez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao